Alors dans cette séquence, on va voir les itérateurs, on va revenir sur les, sur les collections et voir comment est-ce qu'on peut les parcourir facilement grâce aux itérateurs en, en Pharo. Donc vous allez comprendre le, la puissance des itérateurs en, en Pharo. et puis je vais vous donner un panorama des principaux itérateurs que vous pouvez utiliser sur, sur vos collections. Donc juste un, un exemple, ça c'est le code que vous devriez écrire par exemple en Java OK, pour parcourir une collection. Donc je vais parcourir une collection personne ici pour extraire la liste des noms de ces personnes, de ces objets personnes. Donc en fait, en pharaon, on écrirait plutôt ce code-là. Donc on demanderait à la collection, on utiliserait un itérateur, donc on reverra dans la suite du cours, hein, collect, euh, où on va collecter l'ensemble des noms des personnes. Donc euh, en Java 8, hein, pour l'anecdote, euh, la dernière version de, de Java, ils ont introduit la notion de, de bloc, l'équivalent des blocs small talk, les fermetures lexicales, qui leur permet d'avoir une syntaxe qui, qui est proche de celle de Pharo, sauf qu'en Pharo on l'a depuis, depuis très longtemps, depuis le début, et, euh, et elle est au, au cœur du langage, ce qui facilite, en fait, ce qui donne une puissance d'expression au programmeur assez importante. Donc les, les itérateurs, donc il existe plein d'itérateurs, un premier qu'on qu voit, c'est Collect, donc à quoi sert « collect quand je l'envoie à une collection Donc ici, on a une collection de, de nombres, donc des nombres positifs et des nombres négatifs. J'envoie le message « collect à cette collection et je lui passe un bloc. À chaque tour de, de, de la collection, le paramètre du bloc vaudra successivement 2, moins 3, 4, etc. Et puis on va envoyer le message « abs ». Donc « apps c'est « absolute ». Donc ça veut dire qu'on va demander la, la valeur absolue de ce nombre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura appliqué ce bloc à chacun des éléments de la collection, on va agréger tous les résultats dans une nouvelle collection. Donc on voit que le résultat rendu par collecte, c'est une nouvelle collection telle qu'on a appliqué ce bloc à chacun des éléments de la collection. Donc on a pris la valeur absolue de 2, la valeur absolue de moins 3, donc 3, la valeur absolue de 4, 4, la valeur absolue de moins 35, ça fait 35, la valeur absolue de 4, ça fait 4. Donc le point à retenir, qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pense objet. On demande à la collection de faire quelque chose pour nous. Donc c'est la collection qui va se parcourir ses, les éléments qu'elle contient elle-même. Et on va lui fournir le traitement appliqué sur chacun des éléments. C'est là qu'est qu est le secret des, des itérateurs. Donc voici un, un, nouveau, un nouvel exemple de, de collect. Donc j'ai une collection, ici, je lui envoie le message euh, collect. Et dans le bloc, je vais euh, à chaque fois demander euh, est-ce que l'élément est impair. Et donc ici, pour le premier élément, je vais agréger tous les résultats. Donc false, true false et true. Donc euh, vous pouvez euh, naturellement écrire euh, ce qu'on aurait l'habitude d'écrire dans notre langage où les blocs et les itérateurs n'existent pas. Donc, On pourrait écrire je prends la collection, euh, je euh, vais construire une collection de résultats et je vais parcourir de 1 à la taille de la collection, collection size, je vais utiliser un do et puis, je vais parcourir la collection et à chaque fois, ajouter dans la collection résultat. Donc, on peut écrire tout ça. et C'est complètement équivalent à ça. A vous de choisir votre camp. Est-ce que vous voulez écrire quelque chose de simple ou quelque chose de plus compliqué En gros, la, la, la question est là. Personnellement, je préfère clairement cette première solution. Donc, il existe dans la hiérarchie des collections Pharo euh, quelque chose de fondamental. C'est que toutes les collections sont polymorphiques et héritent de la classe collection. Et donc, on a une API commune. Donc, l'avantage, c'est que les, les itérateurs aussi on a les, qui vont fonctionner sur l'ensemble des collections, sur la plupart des collections. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de penser objet. On demande à la collection d'itérer sur ces éléments pour nous, puisque nous, on ne sait pas si on est en train de manipuler euh, un dictionnaire ou on n'a pas envie de savoir comment sont représentées les clés, les valeurs, etc. Donc, on va vraiment demander collection, parcours-toi et applique ce traitement sur tes éléments. Donc, il existe beaucoup d'itérateurs hein, qui vont permettre de, de faire ça. Donc, on a vu le do, le collect, on en a d'autres, hein, select, reject, detect, etc., etc. On va en voir quelques-uns dans la, dans la suite de, de cette euh, séquence. Donc, le do, c'est euh, l'itérateur le, le plus simple hein, qui permet de parcourir chacun des éléments de la collection et je les affiche ici dans le transcript. Donc, celui-là, on l'a déjà vu euh, plein de fois dans les, dans les autres exemples. Un nouvel euh, itérateur qui est select. Donc, je veux récupérer tous les éléments de la collection qui répondent à un critère donné. Donc ici, je veux tous les éléments impairs de la collection. Donc j'envoie select à la collection, je passe un bloc, et à chaque fois que ce bloc va s'évaluer à vrai, l'élément en question sera ajouté dans la collection résultat. Donc c'est complètement équivalent à select odd. Donc en fait, plutôt que quand j'ai un, un bloc ici, ou ce qui constitue seulement un envoi de message à l'élément de la collection, le paramètre du bloc, je peux mettre directement sous la forme d'un symbole le nom du message à envoyer. Donc ça c'est encore plus concis, euh, ça ne marche que pour les, que pour les messages unaires, hein, bien sûr. On peut euh, utiliser d'autres types d'itérateurs comme reject, je veux éliminer tous les éléments de la collection qui sont impairs, et bon, dans la collection résultat, il va me rester que les éléments pairs. Ou alors je veux faire un detect, je veux détecter le premier élément de la collection qui répond à un critère donné. Donc pour lequel l'évaluation du bloc va être vraie. Donc je veux le premier élément de la collection qui est impair, donc 11. Euh, dans certains cas, on veut euh, détecter le premier élément de la collection qui répond à un critère, mais s'il n'y en a pas, alors on aimerait bien avoir une, une valeur par défaut. Donc c'est « detect if known ». Donc s'il n'y a aucun élément, c'est la valeur l'évaluation de ce bloc-là qui va être effectuée, et donc ça va bien nous renvoyer 0. Donc il y a d'autres itérateurs encore qui vont encore faciliter la, la vie du programmeur. Par exemple, le, le in-satisfy, est-ce qu'il existe dans la collection euh, un élément qui répond à ce critère-là Je veux tous les éléments d'une collection qui répondent à un critère donné Je veux parcourir la collection à l'envers en partant de la fin vers le début je veux parcourir la collection en ayant un curseur d'index je veux parcourir les éléments de la collection 2 à 2 je veux parcourir toutes les permutations circulaires possibles des éléments d'une collection etc etc donc il y en a, y en a beaucoup des, des, des itérateurs hein. on peut en construire des, des nouveaux d'ailleurs donc ici euh, je veux parcourir une collection 1, 2, 3 euh, couplée avec une collection une deuxième collection et donc dans mon bloc d'où, j'aurai x et y, deux paramètres donc le premier x ça sera un élément de la première collection et y un élément de la deuxième collection et donc je vais pouvoir multiplier ces éléments entre eux donc on obtient bien 10, 40, 90 et bien évidemment il faut absolument que les deux collections aient la même taille dans, dans, avec cet itérateur là on peut avoir d'autres euh, types de, de parcours ici j'utilise le do separated by donc j'ai une collection, je vais parcourir chacun des éléments et à chaque fois que j'ai parcouru un élément, je vais évaluer un bloc, ici, qui correspond à l'affichage d'une virgule. Donc ça va me permettre de parcourir le A, afficher une virgule, afficher le B, afficher une virgule, afficher le C. Donc à chaque fois, entre chaque élément, je vais avoir effectué une action. Ici, j'ai un itérateur qui est GROUP BY, qui me permet de grouper les éléments d'une collection en fonction d'un critère. Donc je passe une collection, j'envoie ce message à la collection 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici, et je récupère en résultat un dictionnaire, okay. Donc tous les éléments qui ont répondu faux à ce critère, donc le critère c'est even », c'est les éléments pairs, donc on voit que ça contient bien une collection de tous les éléments impairs. Et tout ce qui a répondu « vrai », c'est tous les éléments pairs. Donc quand on a une collection, souvent quand on fait des calculs, on a tendance à imbriquer des collections dans des collections, et donc, on se retrouve avec des, des, des niveaux d'imbrication qui peuvent être importants. Euh, donc ici, vous avez un exemple, donc, construit à la main, hein, où on a des collections qui sont imbriquées dans des collections. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est arriver à aplatir la collection, à hein, mettre tous les éléments au même niveau. Et donc, pour ça, on a, on a quelque chose de, de facile en, en Pharo. On a un interacteur qui s'appelle « flat collect ». C'est-à-dire que je vais parcourir les éléments et construire une nouvelle collection dans laquelle j'ai tout aplati. Donc, on obtient bien la collection... 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans lequel on a enlevé tous les niveaux d'imbrication. Donc, le, le, le secret, ce n'est pas de vous présenter tous les itérateurs disponibles en Pharo, ça serait long et, et fastidieux. L'idée, c'est de vraiment vous montrer qu'il en existe plein et que vous pouvez découvrir vraiment les vôtres en allant lire euh, les méthodes qui existent sur les classes des collections, en allant découvrir ces méthodes. Et par exemple, un exemple simple, c'est commencer par les itérateurs que vous connaissez. Par exemple, se poser la question, comment est-ce été est implémenté le Do donc je cherche le do dans la hiérarchie des collections. Je vais voir qu'il est implémenté dans Sequenceable Collection, toutes les collections séquençables. Donc la méthode do, elle prend en paramètre un bloc. Et voici l'implémentation de cette collection. Donc 1 à la taille de la collection, do, et j'ai un bloc. Je vais évaluer le bloc qui est passé en paramètre en lui passant l'élément à l'indice i. Donc c'est tout simple. Donc les, les itérateurs sont extrêmement euh, puissants en Pharo, comme on a pu le voir. Euh, toutes les collections supportent euh, ces itérateurs de façon polymorphique. Donc du point de vue programmeur, on utilise des itérateurs, et puis c'est chacune des classes de collection qui vont les implémenter euh, de façon adéquate par rapport à la collection qu'ils représente. On peut en définir des nouveaux, extrêmement intéressant. Je peux définir mes propres itérateurs, si j'ai envie, sur les classes de collection. Il y a une subtilité pour ceux qui connaissent le design pattern iterator. En fait, la différence, c'est que le développeur ne contrôle pas quand est-ce qu'il passe à l'élément suivant. C'est la collection qui, en interne, décide de passer à l'élément suivant. On n'envoie pas explicitement le message next à l'itérateur. Donc ça, c'est une subtilité pour ceux qui connaissent le design pattern iterator. Donc, en résumé, les itérateurs sont vraiment puissants et, euh, et, là, et un, allié, un allié fort du programmeur qui vont faciliter l'écriture des programmes. On a vu, hein, ça permet d'écrire du code concis, simple et élégant, et ça, ça permet de, de, de garantir euh, l'encapsulation des données au sein d'une collection.